Ça, c'est de la de mission survivants. facile. Et puis, il n'y aura pas de Il a pas de survivants. Il, de survie, il a jamais de survivants. De <rire> toute façon, si Anaïs a un lance-flamme et moi un lance-grenade, il n'y aura <rire> pas de survivants. Voilà. Non, comme on voit qu'il y en a pas, on et télécharge tout leur porno qu'ils ont stocké ici et on se casse. Ouvrir la porte, voir qu'il n'y a personne, piquer les données, se casser. C'est un cambriolage. Oui <rire> Pourquoi vous faites des repères orthonormes on a le droit de faire des repères en retour mais si on a envie de faire des repères en retour mais Mince alors T'as qu'est-ce qu'on fait critiquer Non mais sérieusement Mais c'est fait ce dessin tout pourris Mais hey, toi quand t'écris, quand tu fais des smails on critique pas On laisse nous faire nos repères en tranquille. mais tranquille ça y va Non mais Pourquoi on tire dessus Mais pas, c'est pas mais. Ah Soigne-moi ah Ils sont où les survivants Oh mince c'est tous là, on peine. se casse oh, oh. Ah, ah quoi, ça C'est quoi oh, non Ils ont un soyeur Ils ont un médic Oh Ils sont des aliens de bientôt ils auront des aliens de ah ah ah ah ah Il y a des fous en plus Merci, ben, si, il s'est aléysant, heureusement pense qu'il a pris le long top parce que là... Euh... Euh, nous on est passé. Attention messieurs, distribution de points. On a réussi, groupes des coups complètement dématiques. Oh, oh il ouais. oh, y a une kill car, Ah oui, il y a un gros devant. Ouais on va faire Il est... Ah il y a un bouton Pense, pense, pense Moi j'ai ce train gratuit hein Voilà Y'a pas à avoir peur des gros monstres Il hein, suffit de les esquiver hein Au oh, témoin d'un doute mais du coup Moi là je vais avoir une tronçonneuse avec lampe torche. Ah, je. Je. Je. Ouais, c'est quoi ça Ça commence. Oh bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour, Buzzulaire, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Ah, ah bon. J'ai pas voulu me serrer la main celui-là. Il y a des munitions. Ouais, vachement utile. Et j'ai appuyé sur le bouton. Et du coup il dit 12 là... oh, je... Ah, le flop que ça fait quoi. Attention à la il... vie, Ah oui, protégez-moi, protégez-moi C'est dur mais... Wow. Tu vois ma vie pour l'envoi ça. Hein wow Et pourquoi la... La porte Il y a un costaud là. La médic porte. Médic Mais pourquoi la porte on peut pas l'ouvrir Est-ce qu'il faut un tech Non parce que c'est le bout. Ah non faut juste être là. <rire> oh Je suis un bon médic je trouve. Je me spécialise dans, dans les amputations. C'est pas compliqué les missions hein pour l'instant. Bah t'avances. <tousse> bon quelqu'un me mène le passage là hein, Parce que je pense bah, qu'ils vont ouais. pas arrêter de popper ici hein. Mais Eh ben bah, on a, a, a... Les... Oh, eux C. C Ah Arrêtez ah ah ah, voilà. hey Oui, puis il y a pour Ah Ouais ah, c'est bon j'ai les deux Aïe Il y a du stock euh, dans la... pièce. Ah Ah Ah Eddie On y va Allez c'est bon, compte sur toi Vas-y, vois pas de fin J'ai essayé de l'avoir avec le petit clapot Eddie Non, je fais la sec Vite, vite, vite, on se casse Vas-y, voilà, vas C'est fini c'est Mathieu surtout qui nous a fait une petite chute de tension vers la fin Mais j'étais à sec hein. il, il manque de des objectifs des je ouais. pense Bah non ça dépend d'où tu démarres Si tu démarres de là C'est parti Ah bah tu vois on commence plus près que prévu Oh zut il y a un stop Ah ouais, bah non c'est pas, ah, pas que ça Ah bah Aïe on avance. Euh... euh la portée. la, portée. Ah, est pas la ah, porte il, porte -il. Ah, est à 100 mètres. Ah il est à Ah C'est ouvert. Ah oui, je veux, je veux, je veux Le... Euh, euh, euh, euh... c'est toi qui comprends la non, non on a, non, on a tout seul oui d'accord oui, le truc du coup Oh Quoi On pour... Euh, ah, mais j'ai tout mauvais endroit. Trop de mines. Ah, n'est-ce pas ouais, Ah Je, ah, je vais, je suis coincé. Euh, bah parlez-vous parce que clés, hein. What Non mais c'est bon en fait. <rire> vous êtes fait envahir mais c'est pas grave. Ça ouais. va pas de mourir à, à, à, à 20 cm de la fin. 20 cm. J'ai une bombe intelligente MTD6. A tes souhaits. <rire> la santé. Ma vie, vie c'est n'importe quoi. Hein. Ouh. Ah ouais, Anaïs, elle a vraiment frôlé la mort. Facile. Ouais. Ouh. Complètement. Quand tu sais pas que tu dois faire l'aller-retour, bah tu peux pas prévoir qu'il faudra poser une centrie à un endroit. Bah Facile, oui, là. mais si on commence là, il faut aller par là. Voilà, Mission, ça. tu penses la poser où, t'as senti Quand il, il en aura marre de la transporter. Allez, et eh bah ben, voilà, commence là où j'avais dit. Par contre, ce monsieur il a une deux à main. Il peut rien en arriver. Aïe J'aime pas une touche quand même. Alors, enfin, est bloqué par une barrière stop. C'est sérieux. Ah, oui la fameuse porte. C'est <cascéris> une ça de... C'est <céris> très bien. Par contre, a pas à dire, c'est vraiment pas discret. Hein. Eh ben, dit... ah, C'est <céris> bon. Ah, une raid là -bas. Il ouais. bon. ah il y a une raid là-bas Ouais ouais Ah non Tac tac tac Bouffy c'est bon Aïe Besoin d'aide Voilà et vu, le jeu, vu comme le jeu est généreux, il y a des munitions pour lance-flamme en plus. Oh, vrai Moi je propose à Naïs, euh, recherche ton autre ton de gun et prends le pack de pousser. Oh Fais le ménage. Est-ce que tu crois que ma super ponceuse peut couper les barrières Stop. Moi je crame l'arrière ou je crame le devant Non, c'est un petit peu. Déjà tu crames pas là où il y a les gens. Oh Personne. C'est ce que bien Alors, ton pain! Mais c'est maintenant qu'il arrive lui! Allez, casse-toi! <rire> c'est quoi cette fin? <rire> en fait, il prend la fin juste avant qu'on claque tous! Ouais, lance pas de mais on a pris cher sur la fin, tellement cher. Bon par contre on sait à quel moment Anaïs a décidé de s'interposer entre une tronçonneuse et une porte. Oui mais ah, quelle idée aussi hein.